Alors, nous allons aborder la question de la saisie sur Android, et cette section aura pour but de nous permettre d'expliquer de, un, un peu plus en euh, profondeur euh, ce qui va, quoi va nous servir par l'application Android. D'abord, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez installer l'application Android. Je sais que beaucoup parmi vous l'utilisent déjà, donc ça serait l'occasion pour les autres qui veulent découvrir, qui puissent voir où est-ce qu'ils peuvent trouver l'application Android en question. Ensuite, nous serons amenés à démontrer euh, comment ce que vous pouvez saisir ces données tracker ou EVENT sur votre téléphone Android. Donc, à partir des fonctionnalités, recherche des personnes déjà euh, existantes dans votre plateforme, l'enregistrement de nouvelles personnes ou de nouveaux cas. Ensuite, nous allons nous ensuite sur le tableau de bord de la personne qui est traquée. Et ensuite, euh, par rapport aux différents stades, Cagnon vient d'explorer tout de suite aussi, nous allons voir comment -ce que cela peut être fait côté des, euh, Android. Et bien évidemment, comment vous pouvez finaliser une inscription ou le dossier d'un patient. Et aussi, par rapport aux aspects des relations, c'est-à-dire les cas contacts et les par rapport aux cas index, comment cela peut être fait à travers l'application Android DHS2. Et bien entendu, la possibilité de pouvoir... Enrôler directement une personne qui existe dans un autre programme vers un autre programme. Un peu comme Agnon l'a montré à travers l'aspect euh, COVID surveillance et puis COVID vaccination. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'avec l'application Android, vous pouvez travailler en mode en ligne, puis ensuite synchroniser la donnée avec votre serveur. Alors, il euh, ne pas trop télémerger sur euh, les écrits. Bon, on va aller après tout rapidement sur la partie démo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans la, cette dernière version d'application Android, vous avez la possibilité de saisir non seulement les données de tracker et d'événements, mais aussi vous pouvez collecter les données euh, agrégées. Alors, par le passé, il y avait, disons, trois applications indépendantes. Chaque, verse, chaque euh, modèle d'application gérait un cas spécifique, c'est-à-dire qu'il avait une application pour les données agrégées, une autre application pour les données tracker, puis une autre application pour les données événements. Mais dans les dernières versions maintenant, il n'y a qu'une seule application qui va vous permettre de saisir l'ensemble de ces modèles de données dans le dhs 2 Et comme je l'ai signifié, vous pouvez ne pas avoir accès à Internet pour pouvoir saisir vos informations puis synchroniser après. Alors, et comme on le verra lors de la démonstration, il faut au préalable, dans un premier temps, avoir accès à l'Internet pour pouvoir télécharger l'ensemble des formulaires et quelques données sur votre téléphone avant de pouvoir opérer sans la connexion Internet. Alors, je vais rapidement aller sur la partie démo. Pour cela, nous allons commencer dans un premier temps par installer la dite application Android sur notre téléphone. Et pour cela, vous allez sur le Play Store. OK. Alors, au niveau du Play Store, vous venez dans la partie Rechercher, comme vous le faites avec les autres applications. Puis, vous saisissez le mot clé DHS2. Et dès que vous cliquez sur le mot de DHS2, vous allez voir l'application dhs de Capture qui vous sera proposée dans la liste. Donc, vous allez prendre dhs de Capture, puis vous cliquez sur Installer. Donc, peut-être que oh, je peux changer un instant. Voilà, j'espère que vous voyez mon partage. Oui, on voit. Parfait. Alors là, vous allez télécharger l'application. J'ai une petite lenteur de connexion. Ok, donc, on va attendre pour avoir tout le, le workflow. Et donc, dès que euh, l'application est téléchargée, ça sera installé. Et là, vous pouvez ouvrir directement d'ici. Ou plutôt, le système, vous pouvez avoir l'icône sur. Euh, vous aurez l'icône sur euh, votre téléphone pour pouvoir euh, cliquer là-dessus pour accéder à l'application. Donc, voilà l'application la, que vous venez d'installer. Vous avez aussi un modèle de training qui vous permet aussi euh, d'éliminer certains aspects euh, qui vont vous permettre la capture d'écran. C'est-à-dire l'application native qui vient du Play ne permet pas de faire des captures d'écran, mais là, il faut des besoins de sécurité et de confidentialité. Par contre, vous avez le module training qui est téléchargeable via notre lien qui va vous permettre de pouvoir faire les captures d'écran et qui peut aussi faciliter lors des démonstrations comme je suis en train de le faire. Donc, Lorsque vous cliquez sur l'application, dans un premier temps, vous avez l'URL du serveur. Ensuite, vous avez le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Donc ici, vous saisissez l'URL. Donc notez bien que si votre système s'appelle dhs2mali.org, lorsque vous voulez le saisir ici, il va falloir faire attention parce que ici, c'est obligatoire. Il est obligatoire de pouvoir mettre. De https, de point slash slash, avant de mettre le nom de votre instance. Puis ici, vous saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Puis nous allons cliquer sur « Se connecter » pour accéder à notre serveur. Donc pendant cette étape-là, vous avez besoin de la connexion Internet. Parce que sans la connexion Internet, vous ne pouvez pas télécharger le formulaire sur votre téléphone. Donc, il est primordial de s'assurer que vous avez la connexion Internet pour que l'application puisse aller vers le serveur, vous authentifier, puis télécharger les métadonnées euh, requises. Donc, dans un premier temps, le système va faire la synchronisation des métadonnées. C'est ce qui, ça qu'il appelle par configuration. Et si vous avez des données aussi déjà saisi pour une période de le système aussi va être chargé sur votre téléphone. Voilà, excellent. Alors, dès que la synchronisation est faite et correctement faite. Là, vous allez avoir maintenant accès aux différents formulaires cas droit d'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Donc, moi, mon utilisateur Android FR que j'ai pris a accès à ces trois programmes. Peut-être si je m'étais connecté avec un autre compte qui a encore plus de droits, là, lui pourra avoir encore davantage de formulaires ainsi de suite. Donc, il y a aussi cette partie. D'accès utilisateur aussi qui est bien géré au niveau de l'Android. Donc, ici, vous avez quelques aspects des paramètres. Okay? Il y a aussi la possibilité de pouvoir importer certaines données qui se trouvent sur notre téléphone à travers les QR codes. Mais on ne va pas aborder cette partie. Donc, au niveau des paramètres, vous pouvez rapidement resynchroniser des données resynchroniser la configuration. Il y a la possibilité aussi de supprimer les données que vous avez sur votre téléphone, de redémarrer votre application ou aussi si vous êtes avec les, la version qui supporte les passerelles SMS du genre j'ai fini de saisir, je vais synchroniser les données vers le serveur, mais je n'ai pas Internet. Il y a aussi la possibilité de pouvoir l'envoyer par SMS, mais cela dépendra aussi de la configuration que votre administrateur aura fait. Ce n'est pas aussi systématique que cela. Voilà. Donc, si vous voulez avoir quelques détails sur le lien sur lequel vous vous êtes connecté, la version de votre, euh, de votre application, Donc, vous avez cela ici. Donc, actuellement, ici, je suis connecté à tel utilisateur. Et voici le nom d'utilisateur avec lequel je me suis connecté ainsi de suite. Alors... Vous avez aussi des possibilités aussi de pouvoir filtrer. Là, il me dit que j'ai 41 personnes qui sont dans mon registre de vaccination par rapport à ma zone d'accès. Donc, si mon utilisateur n'a accès qu'à une seule formation sanitaire, ces 41 personnes-là sont liées à cette formation sanitaire. Si mon utilisateur avec lequel je me suis connecté a accès à un district, donc le total ici va correspondre au district, ainsi de suite. Donc, j'ai la possibilité de venir filtrer par rapport aux dates d'enrôlement. Je vais savoir les gens qui se sont enrôlés aujourd'hui ou hier, ainsi de suite. Le système va automatiquement me filtrer le nombre total de personnes que j'ai là en fonction de ma périodicité que j'aurais choisie. Si je veux filtrer le total de personnes qui sont ici à travers une unité d'organisation, une formation sanitaire, donc je peux venir ici, j'aurai l'arborescence pour pouvoir parcourir, pour choisir la zone requise, ainsi de suite. Donc, vous avez aussi quelques options de filtre qui sont déjà disponibles pour filtrer dans les différents programmes. Alors, maintenant, si vous voulez accéder aux données d'un programme, vous cliquez sur le programme. Et là, vous aurez accès à la liste, un peu comme Agnon vous a montré, lorsqu'il accède au programme, vous avez la liste des personnes déjà enrôlées. C'est de cette manière que l'Android l'affiche, OK? Donc là, moi, je suis en train de travailler avec la dernière version d'Android qui a été publiée il y a deux ou trois jours. OK? Donc, si j'ai un patient spécifique qui est déjà dans le système que je vais rechercher, il me suffit juste de venir dans ce champ de recherche comme ceci. Et par rapport euh, à ma configuration de mon programme, j'aurai déjà quelques champs qui vont me permettre de rechercher la personne concernée. Donc, par rapport euh, à notre COVID surveillance, nous avons la possibilité de, le recher de rechercher un cas à travers euh, son identifiant, unique que le système a généré, ou à travers l'identifiant que le programme de surveillance euh, a décidé de lui donner. Ou je peux aussi rechercher par le nom, comme ceci, On oh, voir si ici ça peut aller, John. Et là, maintenant, j'ai le bouton rechercher qui est là. Alors, le petit bouton-là nous permet de pouvoir effacer rapidement les informations que j'ai saisies, mais le grand bouton me permet de rechercher. Voilà. Et quand je lance ma recherche, automatiquement, comme je dis que je veux uniquement que les John, il va me lister l'ensemble des John qui sont dans ma zone de recherche. Parce qu'au niveau du DHS2, chaque utilisateur, a, pour chaque utilisateur, on doit signifier quel doit être son niveau de recherche dans l'arborescence. Donc, moi, je peux être au niveau formation sanitaire, mais pour la recherche des patients, on peut me donner accès à tous les districts, ainsi de suite, pour que je puisse rapidement retrouver le patient et lui préjuguer des, des, des soins. Pour ce premier cas, par exemple, ça veut dire que celui-ci est déjà sur mon téléphone. Par contre, ceux-là qui sont ici avec des flèches, ça veut dire que eux, ne sont, sont pas encore au niveau de mon terminal. Je peux donc les télécharger pour que ça soit disponible sur mon téléphone. Donc, ça veut dire que l'utilisateur avec lequel moi je me suis connecté, il a accès à une recherche au-delà de sa zone de responsabilité. Et donc, s'il a, inter a Internet, il pourra automatiquement retrouver cette personne-là pour pouvoir télécharger et puis aller sur la page de la personne. Donc Si on clique sur la personne, on accède directement à son tableau de bord et là, vous allez pouvoir découvrir les stades 1, stade 2 demande de laboratoire, stade 3 et le stade 4 ainsi de suite. Si vous voulez voir les informations de la partie profil ou les attributs, vous pouvez venir cliquer sur euh, voir les détails. Ici, s'il avait des coordonnées géographiques qui ont été capturées, ça s'affiche. Ou vous pouvez avoir les autres détails sur son nom et prénom, la date de naissance qu'on lui avait saisie, le pays de résidence et les autres détails. Si vous voulez revenir, vous cliquez sur la flèche qui vous signifie que bon, vous étiez en train d'éditer. Est-ce que vous voulez continuer l'édition ou la modification ou vous voulez abandonner? Vous pouvez cliquer pour revenir sur le tableau de bord de la personne. Voilà. Alors, supposons que moi je viens, euh, je vais rechercher un cas qui s'appelle euh, Yvonne, par exemple. Je lance ma recherche. Apparemment, j'ai déjà des invol. E Donc, euh, je sais pas, je peux prendre qui encore. Bon, disons que je cherche un awa touré. Là, le système va me dire qu'il n'a pas trouvé une awa Touré. Et dès lors, qu'il n'a pas trouvé, vous avez le bouton. Créer nouveau, qui est là. Lorsque vous cliquez là-dessus, le système maintenant vous sort euh, l'unité d'organisation où vous voulez enregistrer cette personne. Donc, mon utilisateur avait accès à ces trois formations sanitaires, c'est pour ça que j'ai le choix, mais s'il n'avait accès qu'à une seule formation sanitaire automatiquement, cette formation sanitaire aurait été choisie. Donc je coche, je dis accepter. Et maintenant ici, on me pose la question, la date... Euh, D'enregistrement ou d'enrôlement de cette personne. Je choisis ma date. Si je veux récupérer la coordonnée, je clique sur juste le bouton ici, il me récupère automatiquement mes coordonnées. Et les autres informations identité, ID du cas local, bon, je peux rapidement mettre ceci. Mon nom et prénom qui m'ont servi de recherche vient automatiquement. La date de naissance, quand je clique dans le champ, il me propose le calendrier. Donc, je peux aller rapidement aller prendre la date de naissance. Le, vous allez voir que tous les modules, c'est-à-dire les programmes que vous avez créés, aussi fonctionnent ici. Donc, dès lors que j'ai mis la date de naissance, mon âge est automatiquement calculé. Je ne peux pas modifier. Je viens maintenant au niveau des pays de résidence qui est en mode de liste de choix. Et donc, voilà comment la liste de choix s'affiche ici. J'ai le champ de recherche pour rapidement rechercher dans la liste de choix. Voilà, si j'ai l'adresse, je saisis l'adresse, rue, le numéro de téléphone de la personne, je renseigne. Le prénom du tuteur, si je l'ai, je renseigne aussi. Et voilà. Et là, je clique sur le bouton « Enregistrer ». Et dès que je clique sur le bouton « Enregistrer », j'accède automatiquement au stade diagnostique et examen clinique. Donc, si je veux encore capturer la coordonnée, je le prends. Sinon, j'ai dit « Mettre à jour ». Et maintenant, le système me pose la question sur le fait qu'il y a des diagnostics, des signes ou des symptômes par rapport à ce patient, parce que je suis dans le programme euh, surveillance COVID. Donc, dès que je dis oui, le système me donne les autres choix. Quelle a été la date des symptômes Et Je que ça fait déjà deux jours que j'avais les symptômes. S'il y a la fière, je dis oui. Dès que je mets oui, automatiquement, le système me pose la question quelle est la température. Observez. Ainsi de suite. Donc, il y a aussi ces aspects de hide and show, affichés, cachés, qui sont là, un peu comme des conditions d'affichage de certains champs, qui sont là aussi pour que vous puissiez. Donc, tout cela aussi fonctionne correctement sur l'Android. Ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, s'il y a des informations sur la grossesse, ainsi de suite, vous pouvez renseigner. S'il y a des pathologies sous jacentes donc si je prends oui. Et donc ici aussi, on va poser la question si le patient là présente des cas de situation de diabète, ainsi de suite, je renseigne. Donc, euh, la possibilité d'avoir des champs obligatoires dépendra de votre euh, configuration. Donc ici, on ne sait pas, on n'a pas trop... Euh, Mis, des, mis en garde là-dessus, mais dans vos, dans vos configurations pays, vous pouvez vraiment calibrer s'il faut que ça soit obligatoire ou non. Donc, si le patient est hospitalisé, vous allez mettre oui et là, le système va vous demander la date d'admission, le nom de l'hôpital, le numéro de dossier, et ainsi de suite. Donc, si le patient n'est pas hospitalisé, vous n'aurez pas ce genre d'informations. Le risque d'exposition, est-ce que le cas est un agent de santé? Donc, si c'est oui, vous mettez ainsi de suite. Voilà. Donc, toutes ces questions-là vous sont proposées. L'historique même, l'historique de voyage aussi, est-ce que le cas a-t-il voyagé dans les 14 jours précédents? Si c'est lui, là, automatiquement, le système va vous poser la question de donner le nom du pays, du premier pays, le deuxième pays, ainsi de suite. Voilà. Donc, enfin, on vous demande la date, lui, là, c'est une façon système, parce que fois, par rapport à certaines configurations, vous serez amené à créer des variables système pour vous-même qui seront auto assignées Puis, vous cliquez sur la disquette pour terminer cette première, ce premier stade. Donc, s'il y a eu une demande de laboratoire, vous venez sur le plus au niveau de demande de laboratoire, vous faites nouveau, vous mettez la date des demandes de laboratoire, OK. Donc, on va dire le même jour, on a fait un prélèvement. Suivant. La raison du test, vous mettez aussi. OK. Détendez au point d'entrée. C'est un système de surveillance de routine. Donc, vous avez la plupart des choix qui sont là pour vous, pour que vous puissiez renseigner. Donc, quel a été le type d'échantillon qui a été fait. La date du prélèvement, vous la mettez. OK. La date d'envoi de l'échantillon au laboratoire. Donc, vous mettez aussi la date à laquelle l'échantillon a été envoyé au laboratoire, et ainsi de suite. Donc là, je vais voir si on a bien paramétré ce programme. Voilà, il doit y avoir quelques erreurs ici qu'il faut corriger. Voilà. Donc, on en fait... Le type de test qui a été fait, si c'est un PCR, vous cochez PCR, puis vous enregistrez. Alors, les résultats du laboratoire, vous venez aussi, vous faites euh, le plus. Et là, vous donnez la date euh, du test du laboratoire. Le type d'échantillon, vous pouvez encore remettre ça ici, le type de test PCR. Et le résultat, si c'est positif ou négatif, vous renseignez. OK. Et enfin, vous avez le dernier stade qui concerne le résultat de santé. OK. Donc, euh, il est toujours euh, en bonne santé. OK. La date de sortie, vous renseignez. Et s'il y a des contacts, combien de contacts notre cousin a eu, vous pouvez mettre le nombre de contacts. Voilà. Donc, là, voilà, euh, on vient de renseigner un cas de COVID. OK. Et là ce qui est important à savoir, c'est que, bon, si vous voulez clôturer son dossier, vous avez la possibilité de le faire. Donc, on a terminé son dossier. Mais aussi, il faut noter que comme on a dit que ce cas-là, voilà, avait des cas contacts, donc, on peut maintenant créer la relation entre cette patiente Awa et cette Donc, pour ce faire, vous avez le petit bouton sous forme de tentacule qui est là. Lorsque vous cliquez là-dessus, c'est lui qui nous permet de pouvoir créer la relation, comme vous avez vu côté web. Donc, je clique là-dessus, puis je clique sur le bouton plus et j'ai ici a été en contact avec euh, qui s'affiche là. Et dès que je clique sur euh, ce petit bonhomme, je viens maintenant vers le programme de suivi des cas contacts, enregistrement suivi des cas contacts. Et ici, j'aurai déjà ma liste des cas contacts précédemment enregistrés. OK? Donc, disons que notre cas a été en contact euh, avec cette personne, dès que je l'ai choisi automatiquement, il ajoute ici. Mais si je suis dans un cas où la personne n'y est pas, donc ça veut dire que j'ai toujours mon champ de recherche qui est en haut ici, qui va me permettre de rechercher rapidement les cas contacts. OK, donc ici, je peux dire par exemple que notre cas index a été en contact avec une certaine Nancy. OK, Nancy et Koukou, par exemple. Je lance la recherche. Le système a me trouvé que dans les, parmi les cas contacts, je n'ai pas, pas retrouvé euh, la dénommée Nancy. Et dès lors, j'ai la possibilité maintenant de créer automatiquement cette personne. OK. Voilà, il faut que je le vois. peut que ça, c'est voilà. Ça doit être un souci avec la nouvelle version. Voilà, je dois voir ça correctement. Sinon, il y en a la possibilité de créer la personne directement à partir d'ici si on ne l'avait pas trouvé dans les listes existantes. Voilà. Donc, autant de fois de cas contacts dont on aura besoin, on pourra automatiquement les ajouter ici. Un peu comme si notre cas était en relation avec un dénommé John. On peut toujours rechercher la personne. OK? Et lui ajouter automatiquement cette personne. Donc, ici, à chaque fois qu'on sera, qu'on viendra ici, on pourra automatiquement retrouver nos cas contacts. Et lorsqu'on cliquera sur ces cas contacts, on peut directement accéder à eux aussi, leur page, pour pouvoir faire le suivi sur ces cas contacts automatiquement. Donc, de vice versa, on peut balancer soit du cas contact vers le cas index et réciproquement. Voilà. Donc, voilà. Donc, si je suis aussi au niveau du cas contact, je peux toujours retrouver mon cas index et aussi cliquer là-dessus pour rapidement accéder à lui aussi à sa page. Donc, voilà comment le lien entre euh, le cas euh, index pourra se faire avec euh, les cas contact Alors, notez bien que dans la nouvelle version, vous avez aussi la possibilité de voir quelques statistiques. On verra ça demain. Okay, donc, aujourd'hui, on se limite sur l'aspect euh, enregistrement du cas, la recherche du cas, ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi au niveau du web, tout en restant sur le cas Awa, disons, il y a quelques temps, mais après quelques années ou plutôt quelques mois, il y a le vaccin COVID qui est venu et donc elle a décidé de se faire vacciner. Vous avez la possibilité, en étant sur sa page, de pouvoir le mettre dans le programme de suivi de vaccination. Et pour cela, ce que nous allons faire, nous retournons directement, nous allons sur les trois points qui sont ici. puis nous venons sur le menu Programme enrôlement. Lorsque nous cliquons sur Programme enrôlement, le système nous affiche ici les différents programmes qui sont encore possibles, dans lesquels on peut l'inscrire. Donc ici, il nous dit que notre euh, Awa Touré est dans la covid de surveillance basée sur les cas, mais on peut automatiquement l'inscrire dans le programme registre de vaccination, ce qui va nous permettre de ne pas forcément ressaisir son nom et prénom et son sexe, ainsi de suite. Donc dès qu'on clique sur euh, inscrire euh, dans le registre, il va nous demander quelle date euh, nous voulons enrôler ce cas-là dans le programme de vaccination, l'unité d'organisation dans laquelle on veut la vacciner. Là, il nous renvoie toujours la page d'enregistrement ou d'enrôlement de notre personne. Là, automatiquement, le système nous ramène son nom et prénom, la date de naissance, son numéro de téléphone, l'adresse okay, qu'on avait déjà saisie de l'autre côté. Et tout ce dont nous avons à faire, c'est de préciser les autres détails qui n'étaient pas disponibles sur le programme de surveillance. Par exemple, ici, nous avons identifié un national qui va concerner l'identifiant pour euh, la vaccination. OK. Donc, euh, moi, je peux mettre euh, pour Vax, euh, par exemple, ici. OK. Là, on demande la zone, si c'est dans une zone urbaine ou rurale. On me demande la profession. si c'est un agent de santé ou pas. Et là, ce sont juste les détails additionnels que je vais ajouter, puis je clique sur « Enregistrer ». Je peux en même temps accéder à sa page de vaccination COVID. Donc ici, maintenant, je peux venir pour pouvoir venir renseigner si la patiente est-elle enceinte ou allaitante. S'il y avait des pathologies en consultation, on enseigne. ok. Des détails sur la pré-vaccination. Et ce qui nous apporte le plus, ce sont les informations vaccinales. Quel est le vaccin qu'on lui a administré. ok. Donc, Si j'ai choisi AstraZeneca, les auto-assignations vont se faire. Là, on va me demander quel est le fabricant du vaccin le numéro de l'eau du vaccin, je peux renseigner cela. La date d'expiration du vaccin, donc ici j'ai la possibilité d'aller dans les dates futures. Le numéro de la dose, je pouvais venir le mettre ici. Et l'identifiant du technicien, je renseigne. Et on me demande si le client a eu une réaction indésirable à la vaccination. Si oui, je mets, si non, je mets non, puis je peux maintenant enregistrer Voilà. Alors, s'il y a la possibilité encore, si vous voulez faire la prochaine dose, vous pouvez venir sur le plus ou vous pouvez toujours faire la planification. Bon, peut être que nous allons dire que nous allons planifier notre agent, qu'il va venir euh, euh, tel jour. Pour sa deuxième dose, on met et puis on fait sur suivant, et dès lors, nous avons notre première dose qui était là et la dose planifiée qui est là, ainsi de suite. Voilà, et donc, si je reviens à ma page de base, vous allez voir que au niveau de surveillance basée sur les cas, je vais retrouver mon AWA, ok. Si je viens même au niveau du registre de vaccination, je vais retrouver awa parce que je l'ai aussi mis dans le programme de vaccination. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante avec la partie Android, c'est que si votre cas ou votre personne suivi se retrouve dans différents programmes, le système aussi va le mettre automatiquement pour vous. Par exemple, ici, nous sommes dans le programme de vaccination. Quand je clique, je retrouve awa mais le système aussi me met ici que ce cas ou cette personne est aussi dans un autre programme dont l'icône est là ici. Donc, vous allez voir que pour les autres qui ne sont pas encore dans les autres programmes, ils n'ont pas l'icône. Mais pour avoir dans un autre programme, nous avons l'icône qui est là automatiquement. C est ce que vous voyez. Voilà. Donc, déjà, même au niveau de l'interface, vous allez pouvoir avoir ce genre de notifications. Voilà. Alors, au niveau de la première page là où vous êtes ici, vous allez constater qu'il y a un petit calendrier rouge qui est là. Ce calendrier rouge permet de pouvoir signifier à connecter, comme quoi nous avons des cas où nous avons des personnes pour qui il y a eu une programmation de rendez-vous ou une planification de rendez-vous mais qu'ils n'ont pas honoré. ok ça, ça permet de vous dire qu'il y a des, des rendez-vous manqués. Et lorsque vous cliquez au niveau de la liste, vous allez automatiquement retrouver cette personne. Cette fois-ci, le calendrier vient au niveau de la leur, de leur partie où on pouvait avoir la photo, mais tout en vous mettant la date où il y a eu le rendez-vous qui est manqué. Par exemple, notre cas ici avait un rendez-vous depuis le 20 mai, qu'il n'a pas honoré. Donc, le système automatiquement va nous l'afficher pour qu'on puisse savoir repérer ces personnes. Est-ce que vous voyez? Alors, on peut aussi aller loin en voulant avoir toute cette liste des personnes manquées en venant au niveau du filtre qui est là. OK. Et en venant au niveau de la partie Event Statue. OK, donc il y a une partie, un aspect de tradition qu'on doit finaliser au niveau de l'application Android, ça continue toujours. Et pour pouvoir automatiquement filtrer ceux qui ont manqué les rendez-vous, on vient au niveau des trois barres ici, on vient au niveau de la partie « event statue, puis on coche sur le bouton « "Overdue", qui veut dire « les rendez-vous manqués ». Et quand on fait cela, vous allez automatiquement retrouver toutes ces personnes-là qui ont des rendez-vous manqués. Voilà. voilà. Alors, si vous avez fini de faire votre saisie, vous avez votre icône ici tout le temps, parce que lorsque vous étiez en train de faire la saisie, même si vous avez la connexion Internet, il essaie de se regarder la saisie comme si c'était toujours en mode offline. Et c'est lorsque vous avez fini, vous allez voir cette petite icône grise qui est là qui permet de vous montrer que telle personne n'est pas encore synchronisée avec le système. Donc, ceux qui sont déjà synchronisés n'auront rien. Ou s'il y a eu erreur de synchronisation, l'icône grise ici va devenir une icône rouge pour signifier que telle personne n'est synchronisée. Peut-être qu'il y avait eu certaines erreurs derrière. Donc, si nous on aimerait maintenant synchroniser, on peut soit cliquer sur le bouton en haut ici pour faire l'ensemble des entités qui ne sont pas encore synchronisées. Où on peut venir de façon indépendante, venir cliquer sur l'icône. On nous dit ici, cette donnée enregistrée seulement sur votre appareil n'a pas encore été synchronisée avec le serveur. Puis on clique sur Sender pour pouvoir la synchroniser. Et donc, si la synchronisation est correcte, le système va vous montrer l'icône en vert ici que tout est bien passé. Mais si la synchronisation n'a pas été faite correctement, ça va virer au rouge. Et là, on pourra vous afficher pour Vous aussi cliquer pour avoir les détails des erreurs de synchronisation. Voilà. Donc ça sera pareil ici aussi. Si j'aimerais synchroniser l'ensemble des données que j'ai saisies dans différents programmes, je pourrais cliquer pour que les et le système, le lanceur et tout ça à la fois. Merci. Donc, du temps. Okay. Alors, je ne sais pas s'il y a une partie qui manque. Mais voilà, c'est à quoi j'ai voulu euh, vous orienter dans cette exploration d'Android. Bien entendu, vous serez amené à vouloir utiliser cette application-là sur un téléphone qui peut être d accessible à... Avec euh, d'autres personnes. Et donc, au lieu de se déconnecter pour euh, préserver votre euh, connexion, ou plutôt votre euh, accès, vous avez ce qu'on appelle cette pin qui est ici, qui permet de pouvoir saisir un code pin. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous déconnecter, mais vous allez juste saisir un code pin qui va permettre à ce que les systèmes soient bloqués, un peu comme vous le faites avec les autres applications, où vous ne voulez pas que les gens accèdent. Voilà. Donc, dès lors, ici, je viens de faire un code PIN. Si je relance mon application, le système va m'afficher la saisie du code PIN pour que je puisse automatiquement ressaisir et accéder sans avoir à avoir déconnecter toute mon application et chercher un à me reconnecter, qui risque de prendre encore du temps. Voilà. Agnon, je pense que c'est bon, peut-être on peut aller au niveau du serveur pour voir si notre synchronisation s'est bien passée. Pour cela, je vais rapidement lancer, venir en réponse ici, gestion, voilà. Donc, euh, je vais repartager tout mon écran. Voilà. Et peut-être, je euh, vais changer de structure. Voilà, voilà. Voilà. Notre Awa que nous avons saisi de l'autre côté. Voilà, on avait fermé son programme. Et ici, nous avons retrouvé les informations que nous avons saisies et les cas contacts qu'on lui avait donnés de l'autre côté. se retrouve ici, ainsi de suite. Et comme on a dit qu'il était dans le programme de vaccination, il est là aussi, bien entendu. Des qu'on clique sur la partie là, on peut retrouver les détails de vaccination qu'on lui avait donnés. Voilà. Si on veut toujours voir les cas contacts, on peut venir cliquer ici pour accéder à la page des cas contacts qu'on avait signifié. Merci. J'espère que vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions Ok, je vois une question ici où on demande s'il y a d'autres informations supplémentaires à ajouter, mais qui n'existent pas dans le formulaire lors de l'inscription du patient. Je n'ai pas bien compris la question. Est-il que lorsque vous voulez passer d'un programme à un autre, s'il n'y avait pas de champs dans lequel vous allez renseigner, il n'y a pas de solution à cela? Idéalement, vous devez avoir d'autres champs additionnels, et c'est quand vous avez ces champs additionnels qui ne sont pas remplis, et que vous serez amené à les remplir. Je ne sais pas si je vais voir quelle personne encore n'est pas enregistrée dans l'autre programme. Alexis. Non, lui-là aussi, il a déjà enregistré. Voilà. Donc, peut-être que je vais décider de l'enregistrer dans le programme de surveillance basé sur les cas pour voir rapidement. Voilà, par exemple, ici, le nom existait déjà par rapport à un programme. Par contre, l'ID local du cas n'existait pas sur l'autre formulaire qui a servi de source, mais qui existe ici automatiquement. Elle est vide. Et donc, l'agent pourra renseigner les autres détails ici. Voilà. OK. Il y a une question d'Aruna qui demande à savoir. Euh, que dans le programme de vaccination, euh, on, a, on, a, on a demandé à ce que l'identifiant unique soit saisi. Alors, en fait, ça, les pays ont différentes façons de gérer cet aspect. Soit ça peut être automatique, basé sur euh, un pattern ou basé sur une syntaxe. Soit ça peut se faire de façon manuelle. Le cas du Togo, par exemple, nous avons une autre plateforme qui est on appelle euh, les gens vont là-bas uniquement pour renseigner leur nom et prénom, la date de naissance, quelques détails. Et le système génère automatiquement cet euh, identifiant national pour eux et qu'il envoie au niveau du dhs pour la simple raison qu'on s'est mis d'accord sur euh, le modèle de ce code-là. Donc, ce code-là, par exemple, était juste. Euh, je pense que c'est TG, la date du jour, puis euh, six chiffres à la fin de façon aléatoire qui est généré. Mais ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois que ce code-là est généré et que la personne a fini de s'envoler, on lui envoie un SMS avec ce identifiant, de telle sorte qu'il sache que, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, pour ce qui concerne la COVID-vaccination, voilà votre identifiant. Et maintenant, à chaque fois que vous vous rendez dans l'information sanitaire, il suffit juste de pouvoir, de, il suffit juste de présenter votre cas d'identité, puis cet identifiant pour qu'on puisse rapidement vous rechercher dans le système et puis vous vacciner, puis renseigner les informations de vaccination. Voilà, donc le but, c'est que chaque pays, vous définissez la syntaxe que vous voulez. OK, maintenant, c'est de savoir qui doit les générer, si c'est un autre système qui les génère ou c'est le DHS2, vous le faites. Il y a certaines personnes Qu'est-ce qu'ils font On peut laisser le soin aussi au DHS de, de l'auto-générer. Ce qui est important, c'est que lorsque le système l'a généré, il faudrait au moins quand même que la personne concernée puisse récupérer cette, cette information-là pour qu'il sache que dorénavant, voilà son identifiant unique. Voilà. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a des questions dans les chat. OK, certaines demandent qui n'ont pas accès à la version training sur euh, leur téléphone. La version training n'est pas accessible par Play. OK, pour avoir la version training, euh, il faut aller sur le Web de DHS2. Peut-être on va coller le lien dans le chat. Euh, Voilà. Puis ici, vous avez la version training. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans le chat de, du call et peut-être aussi on peut le partager dans le Slack. Voilà. Donc, lorsque vous voulez installer le système, l'Android, votre téléphone pour vous dire que bon, c'est une source inconnue, il va falloir donner les autorisations avant que l'installation ne passe. OK. Allons, ah peut-être que tu pourras l'envoyer ici, je pense que j'ai n'ai pas accès à ça. Merci. Il y a encore d'autres questions? Ou si certaines, veulent, certaines personnes veulent poser des questions directement, vous pouvez activer votre micro pour le faire. Voilà, Ayan, c'est quoi la suite